Je voudrais savoir euh, les métiers, les types de métiers que vous, que vous aviez au sein de la coopérative et aussi euh, s'il y a des, des postes administratifs euh, plus génériques de la production ou des producteurs. D'accord. Alors en fait, il y a deux types de métiers. Il y a d'abord des métiers chez les maraîchers euh, qui sont essentiellement euh, axés sur la cueillette des, des tomates et des fraises. Ensuite dans l'activité de la coopérative, là c'est une vaste gamme d'activités que nous avons hein, puisque ça va de, de la conduite des machines par exemple en station pour conditionner des produits, euh, ça peut aller à des métiers de cariste, euh, des métiers donc de marketing, des métiers dans les des assistantes administratives. Et puis aussi des métiers dans tout ce qui est électronique et maintenance suivie des activités de production toujours en station, donc dans les machines qui assurent le conditionnement. Voilà. C'est très très large en fait. Et parmi tous ces métiers-là, vous recrutez régulièrement ou ça dépend de quel type de poste alors en fait, euh, la particularité de, de notre métier, c'est que nous avons une activité saisonnière. Donc nous, on a une partie des salariés qui ont, un, qui ont des contrats en, en contrat à durée déterminée et une autre partie qui sont en contrat saisonnier de 8 mois. Donc les contrats euh, saisonniers de 8 mois démarrent en général euh, vers le mois de mars-avril pour, pour s'achever au mois d'octobre-novembre. Et euh, ces activités sont des activités qui, euh, pour lesquelles on a des renouvellements tous les ans. Il y a des salariés qui reviennent tous les ans depuis plusieurs années, depuis 30 ans certains, euh, puisque bon, pendant les mois où ils ne travaillent pas chez nous, bah, ils trouvent d'autres activités ailleurs et ça leur permet d'avoir un, un revenu euh, annuel complet. Euh, sinon donc pour les salariés qui sont en CDI, Là, ce sont des métiers, on va dire, un peu, peut-être, plus qui demandent plus de formation. C'est euh, oui. du contrôle de gestion. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a du marketing. Euh, il peut y avoir des métiers dans le commerce. Euh, en tout, dans l'entreprise, il y a euh, 14 services différents. Donc, des activités, euh, comme par exemple aussi la production d'insectes. Oui. Donc, ça, c'est vraiment très, très spécialisé. Mais ça représente aussi des métiers que... Je ne vais pas tous les, liste... les lister parce que ça serait un petit peu long, mais... Euh, C'est une entreprise sur laquelle effectivement il y a un panel d'activités très très large. Le travail euh, des serres se fait intégralement manuellement. Aujourd'hui, on n'a aucune mécanisation qui nous permette de faire le travail de, des plantes. Euh, donc, évidemment, gros gros besoin en, en main d'œuvre dans les serres. Euh, vous pouvez nous parler de nombre de, de comment dire de personnes que vous embauchez ou que vous recrutez. Euh... Alors nous, sur l'exploitation, euh, l'effectif, on a donc ma femme et moi qui sommes euh, présents, bien entendu. On a une équipe de 9 salariés permanents, hein, sont sont là toute l'année. Et ensuite, euh, l'effectif monte jusqu'à 25, 27 personnes à partir de maintenant, là, on va dire euh, à partir du début du mois de mai, qui est vraiment le plein, la pleine période de production donc pendant laquelle il faut que l'équipe soit renforcée pour faire tous les travaux. Ouais. Euh, tous vos salariés, ils ont un, ils ont un niveau de diplôme ou euh, même s'ils si, euh, n'ont pas de qualification, ils peuvent euh, être embauchés chez vous ou, euh... Oui, bien sûr. Alors parmi les, les salariés permanents, il euh, y a bien entendu deux responsables, dont un qui est le responsable des cultures, qui a des compétences en agronomie. Lui, il a fait des études euh, spécialement pour ça. Il a un, il a un bac plus 2. Donc voilà, il est, il est donc compétent et maîtrise bien la partie culturelle. Il y a une seconde personne qui a, lui, un bac, mais qui n'avait strictement rien à voir avec le métier qu'il fait aujourd'hui, puisqu'il a un bac, je crois, en électricité. Oui. Et lui, s'occupe de la partie gestion des ressources humaines, donc qui est un gros travail chez nous, parce qu'il faut préparer, bien entendu, les plannings des salariés, les plannings des différents travaux à réaliser chaque semaine. Donc lui, s'occupe de ça. Après. Les différents, les, les, le reste de l'équipe permanente on va dire, de la serre, ils ont aussi des tâches qui leur sont bien, bien comment réparties entre eux. Et donc après, on a bien entendu la main d'oeuvre saisonnière qui nous rejoint au fil de la saison. Euh, Est-ce que vous formez des jeunes ou euh, des personnes qui sont en reconversion de métier aussi Énormément. Alors je pense que ça, euh, oui, ça va bientôt faire 20 ans qu'on est installé. Euh, évidemment, il en est passé énormément de, de jeunes dans notre exploitation et au, globalement dans les exploitations de Savéol. Et en même temps, je crois que ça peut être un tremplin aussi dans l'entrée dans la vie active pour bon nombre de gens parce qu'on euh, n'a pas besoin forcément d'avoir de diplôme pour venir travailler dans une serre de tomates. Il faut simplement avoir la volonté, l'envie de se lever le matin et euh, bah, on prend son courage à demain. Et puis euh, voilà, on vient pour effectuer des travaux de récolte, des travaux de taille, d'entretien, des plans. Et ce travail-là peut être très diversifié pour des gens qui démontrent euh, une vraie volonté en fait, d'apprendre et de découvrir, parce qu'il y a plein de métiers à faire dans une serre de production de tomates ou des autres produits que l'on a, la coopérative Saveol, bien entendu. Et, et après, bah, ces jeunes-là, on en a vu plusieurs qui, après quelques années passées chez nous, ont soit trouvé du travail bah, dans le métier dans lequel ils souhaitaient vraiment travailler, parce que bah, sur leur CV, ça permet de montrer aussi qu'ils ont su euh, faire autre chose que, que ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école. Euh, alors, quelle est la démarche donc, à suivre pour des jeunes qui voudraient travailler dans, dans les serres très concrètement Alors déjà, le premier point, si on est jeune, il ne faut pas demander aux parents de prendre le téléphone et de le faire à sa place. Il faut d'abord le faire soi-même. C'est bien d'être courageux, motivé à 18-20 ans. Il faut prendre l'initiative et le faire soi-même. Il faut euh, bah, bien entendu préparer un petit CV hein, pour déjà... Euh, montrer ce qu'on a fait comme étude, quels sont les loisirs et dans quoi on est engagé éventuellement dans, dans la vie au quotidien. Et donc venir démarcher dans les exploitations, ah ben là il faut aller frapper à la porte des serres, hein, rentrer dans les serres, se présenter, le faire assez tôt en saison, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mars-avril, pour des jeunes qui cherchent du boulot l'été, venir quand même assez tôt parce qu'il faut que euh, dans les serres les plannings soient organisés suffisamment à l'avance. Donc ça, c'est un premier point. Et euh, je crois que le maître mot chez un... quelqu'un qui va chercher un emploi, mais je crois que c'est n'importe où, c'est pareil. Il y a les cinq premières minutes pour convaincre. Et je crois qu'au-delà du curriculum vitae, je pense que c'est le comportement, l'attitude, bien entendu, qui, qui fera qu'on verra si la personne est vraiment motivée ou pas. Et, et, et ces cinq premières minutes, on va dire qu'elles elles sont primordiales. Et une fois qu'on a commencé à engager un échange avec la personne qui est en recherche d'emploi, ben bien entendu, on va voir un petit peu euh, si les quelques explications qu'on va donner, parce qu'il faut euh, aller dans les serres, c'est ma femme qui s'occupe de cette partie-là, elle va dans les serres avec les candidats, elle va voir le chef d'équipe, elle va voir le chef de culture pour présenter déjà la personne. Et après avoir euh, donc échangé pendant un certain temps, ben on verra si le profil de la personne peut correspondre ou pas à, à nos attentes et si la motivation est bien réelle ou non euh, pour venir donc, euh, éventuellement travailler dans nos serres. L'emploi des bourdons comme des autres insectes auxiliaires est développé maintenant depuis une trentaine d'années dans toutes les serres de la région et de France. Euh, si vous pouvez nous parler d'un journée type de votre métier ou de ce que vous faites à une journée type, ce qui peut englober euh, euh, votre métier oui. On n'a pas forcément de journée type parce qu'on travaille plutôt en fait, sur, euh, sur une semaine complète. Euh, on va dire qu'au cours d'une semaine, en fait, on, euh, on, on va faire en sorte que les bourdons... Euh, C'est difficile à dire. Euh, on, notre but, en fait, est qu'une reine de bourdon euh, puisse donner naissance à une colonie suffisamment développée pour aller sous serre. Donc, il y a plein, plein de manipes, en fait, qui se font sur environ, non pas une journée, mais qui se font sur deux mois. En fait, une reine de bourdon doit être accouplée pour pouvoir pondre. Elle passe ensuite trois mois dans un frigo. En fait, on parle d'hibernation. Ce n'est pas le terme exact exactement, ça s'appelle la diapose. Donc, et au bout de trois mois, on sort le nombre de reines dont on a besoin euh, chaque semaine. Donc chaque semaine, on sort à peu près 1000 reines du frigo. Et ces 1000 reines vont nous permettre de, de fournir à peu près 500 ruches de bourdon. Est-ce que c'est compliqué de... D'entretenir les ruches ou les insectes en eux-mêmes Com Compliqué, c'est pas le mot, sauf que pour euh, pouvoir élever des insectes de manière en, en nombre, en fait, euh, il faut sans doute à peu près deux ans d'expérience avant de pouvoir se débrouiller tout seul. En termes d'emploi, de, est-ce que c'est un marché qui emploie beaucoup de salariés ou? Euh... Alors, si on parle de nous, euh, oui. juste élevage euh, de sa forcément, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'emplois, même si on est quand même une équipe aujourd'hui d'une dizaine de personnes. En fait, on est huit personnes euh, titulaires et en général, au cours d'une année, on a deux, voire trois saisonniers en plus. Mais vous, euh, vous embauchez pas en ni mais c'est juste saisonnier Disons que l'équipe est au complet depuis déjà pas mal de temps, donc forcément que pour le moment, tant qu'on n'a pas de nouveaux marchés ou de nouvelles insectes à élever, on n'a pas besoin de nouvelles personnes. Donc ici, nous sommes dans une serre où nous faisons des expérimentations variétales. Donc on teste plusieurs variétés de tomates, il y a 200, plus de 200 variétés testées. Donc, euh, on est amené à récolter les tomates, et à, enfin, à cultiver les tomates comme chez les producteurs, mais à petite échelle sur des petites parcelles pour identifier chaque parcelle et essayer de faire ressortir des variétés qui, qui peut-être par le futur, pourront euh, être prometteuses. Vous pouviez nous parler de votre parcours professionnel, des études que vous avez faites et tout Oui, alors j'ai commencé par un. j'ai fait une école classique jusqu'à la troisième. Ensuite, j'ai effectué un BEP agricole en production sous serre. Suite à ça, un bac pro et ensuite un BTS, toujours pareil, en production horticole. Voilà. Et au niveau de la recherche vêtements, vous n'avez pas passé un certificat ou un... qui justifie cette branche de métier-là ou... Non, pas du tout. Non, non, euh, suite à mon BTS, en fait, j'ai acquis de l'expérience chez des producteurs du côté de Saint-Paul de Léon. J'ai travaillé en plantes fleuries. Donc toujours en serre. Après j'ai travaillé dans un lycée agricole comme salarié sur l'exploitation pédagogique et euh, enfin, du fait de, mon, de mes acquis de mon expérience euh, j'ai pu acquérir ce poste là en recherche et développement. Et au niveau d'aujourd'hui euh, ce métier là il, il débouche sur de euh, l'emploi plus ou euh... C'est euh, pas plus euh, recruté euh, bah En fait, ici, au niveau de l'emploi, en recherche et développement, je vais être la seule à avoir ce poste-là. Après, dans la serre, c'est plus au niveau de la serre, où là, j'ai besoin de saisonniers, du coup, pour travailler en, en production. Quoi. Au niveau des variétés de tomates, vous en découvrez à peu près combien sur une année Ça vous arrive euh, d'en dé découvrir beaucoup ou c'est assez aléatoire Ça peut être très aléatoire. Euh, cette année... À titre d'exemple, il y a 4-5 enfin, variétés du coup, qui sont ressorties du lot par rapport à ce qu'on a testé l'année dernière. Et après, avant de les mettre en place à grande échelle chez les producteurs, il y a encore une autre étape. Nous, on les teste encore ici à une autre échelle, donc, euh, aussi vite euh, en, sur l'espace d'une année. Enfin, il n'y a peut-être qu'une variété qui va ressortir. C'est un, un travail très long. en fait. Ouais. Je suis chef de produit, donc, euh, je suis intégrée au service marketing. Euh, et puis j'ai plusieurs missions, euh, notamment la, la gestion de toute la partie web, des réseaux sociaux. Euh, je m'occupe également du développement produit, donc euh, du concept à la mise euh, sur le marché, euh, des relations presse, euh, et puis de l'organisation d'événements. Donc ça peut être des événements au niveau local euh, sur du sponsoring sportif, parce que ça veut aller très impliqué en fait sur le territoire. Quelles sont vos études qui vous ont amené à faire le service marketing alors moi j'ai un parcours euh, pas forcément euh, typique en fait, j'ai commencé par une euh, licence de biologie, ensuite j'ai intégré une école d'ingénieurs en... qui était spécialisée en alimentation santé, donc dans l'agroalimentaire, et je me suis spécialisée juste en dernière année en fait en, en marketing, communication. Quelles sont les méthodes de recrutement chez Serviol euh, bah, les méthodes de recrutement, bah, c'est assez classique en fait, hein. euh, bah, on a des offres qui sortent et ensuite il y a un, souvent un entretien euh, avec la responsable de service, puis avec la DRH et euh, puis il peut y avoir plusieurs étapes en fait en fonction du, du poste, du niveau de compétence. Euh. Donc voilà, ça passe toujours à, à la base par un CV, une lettre de motivation. Hein. Quels sont tous les métiers qui existent chez Saviole, enfin possibles de pratiquer il y, a, il y a une grande multitude de métiers. On a déjà deux parties bien distinctes. Là, on va avoir une partie plus euh, ben, production en serre. Donc on va avoir le, le métier de producteur. Donc le producteur va s'occuper ben, de la gestion financière, administrative, humaine de, de, de son exploitation, en plus de, de suivre ben, bien sûr le. Le, les cultures euh, au sein de l'exploitation on va avoir un chef de culture aussi qui va vraiment s'occuper du suivi technique puis ensuite on va avoir des cueilleurs et en fonction de la taille de l'exploitation il va peut y avoir plusieurs euh, plusieurs strates mais euh, bon de manière euh, plus classique euh, c'est ça et puis au sein de la coopérative on a toutes les fonctions support ici au siège donc on va avoir la partie comptabilité ressources humaines euh, commerce, logistique, euh, et puis après en station, marketing bien sûr, j'oublie euh, <rire> mon domaine, et puis euh, après au, au sein des stations, bah, on va voir euh, différents métiers aussi euh, liés en fait euh, bah, au conditionnement, à l'emballage. Quelles sont les différentes tâches à accomplir euh, au niveau de la serre pour la fraise? Alors pour la fraise, le plus gros travail d'une fraise, c'est la récolte. Donc euh, on plante des plants au mois de décembre, là, ça prend une serre comme ça, ça prend une semaine. Après on n'a rien à faire dessus, on laisse le plant pousser. Le premier travail qu'on fait, c'est en février, c'est qu'il y a des fleurs. Dès que les fleurs arrivent, on doit peigner le plant de fraise. C'est-à-dire qu'on doit séparer les fleurs des fruits. Euh, pour que euh, les, les fleurs ne soient pas à l'intérieur de la culture, mais à l'extérieur. Comme on va, on verra tout à l'heure, je vous montrerai ça. Une fois que c'est peigné, eh bien, les bourdons ont accès aux fleurs beaucoup plus facilement. Et dès que le fruit grossit, bah après c'est la récolte. Et la récolte, ça occupe à peu près 60% du temps de travail sur une fraise, c'est la récolte. Dès qu'on commence à ramasser, on ne fait plus que ça, jusqu'à la fin de récolte. Et on doit passer chaque serre deux fois par semaine. Donc on a une grosse demande de manœuvre mais à partir de début mars jusqu'à fin juillet, dès que la saison est finie. Donc pour planter ici, en mois de décembre, on était 4-5 à planter, donc on n'a pas trop de boulot. Mais à partir de début mars, là, on embauche. Et là, actuellement, on est 20, 20 personnes à peu près à cette exploitation. La main saisonnière, c'est un travail saisonnier, euh, on embaucherait bien les gens plus longtemps, mais le problème, c'est qu'on parle que les CDD, ce sont des emplois précaires, mais quand tu fais un travail CDD, tu ne peux pas non plus embaucher les gens toute l'année. Sinon, je ferai un an et puis je tirerai ma gaule euh, fin d'année, c'est fini. Hein. Donc, euh, On a beaucoup de saisonniers, mais on est près de Brest, donc on a beaucoup de salariés qui cherchent du boulot, et ça intéresse beaucoup de gens de travailler 4-5 mois, 6 mois de l'année. Sur l'implantation de, de, de, de ces plantes-là, est-ce que je peux euh, postuler ici sur Oui. On, euh, on, on, on, moi, je remploie en permanence les gens qui ont déjà travaillé une saison chez moi. Mais j'en ai des gens qui font ça pendant une année et qui, l'année d'après, euh, ont trouvé autre chose. J'ai une équipe de base là qui est là depuis une quinzaine d'années, mais tous les ans, je forme 5-6 personnes, qui, des gens qui ont arrêté, qui ont fait une saison chez moi et qui font autre chose après. Euh, on embauche 4-5 personnes tous les ans. Après, euh, on ne garde que des meilleurs. la sélection est très dure. Hein. Bah, moi, en fait, euh, je pas vraiment d'expérience euh, sur les fraises, mais j'ai planté des bananes. Oui, oui. Ouais, ouais. Ah mais euh, nous, euh, on, on a des gens qui n'ont jamais travaillé dans une serre, qu'on hein, qu embauche, qu'on forme, hein, euh, c'est pas un problème. Hein, euh. euh, J'ai vu, il n'y avait quasiment que des femmes ici. Oui, alors dans les fraises, euh, 97-98% des, des femmes qui travaillent ce sont que, dans les serres, ce sont que des femmes. Que des femmes Oui, parce qu'elles sont plus ponctuelles que les mecs, elles sont plus méticuleuses. Euh, pas forcément plus faciles à gérer, parce que quand on en a 20 en même temps, c'est pas facile. En tomate je crois que c'est plus équilibré. Il y a plus d'hommes à travailler en tomate qu'en fraise. En fraise, il y a très peu d'hommes qui, ré qui récoltent des fraises. Pourquoi C'est question d'être méticuleux. De travail méticuleux. Il faut être précis. Hein. Un, on, quand on ramasse une fraise, on ne la touche pas. Hein. Et quand tu fais ça à 8 heures par jour, euh, c'est un boulot. Il faut, être, euh, faut des ongles déjà. Ouais. Bon, je dis aux filles, vous pouvez ronger. Euh, ou, vous en gardez 4 par main. Hein. Ces deux-là, il faut être avec des ongles dessus. Les autres après on s'en fout. Parce que moi j'ai pas. Moi ah je bah, découpe. Bah, c'est pas bon. Il faut néanmoins en moins garder deux là et deux là. 4 hein, parce que je c'est à mi-temps. Donc les gens ramassent toute la journée et, et des femmes, c'est comme ça. Hein. Il y a moins de trucs à porter. En tomate, c'est un peu plus physique peut-être, mais en fraise, non, j'ai que des femmes à ramasser. Quels sont les métiers euh, qu'on a ici, chez vous ben, Les métiers, c'est euh, ben, chef de culture, euh, récolteur et feuilleur. Et ensuite, ben, euh, un métier un peu plus euh, qualifié, ben, les, les personnes qui roulent, palisseurs euh, palisseur et Tu oui. C'est des métiers spécifiques au conditionnement également quoi. Voilà, au conditionnement, on a un peu de personnes qui font de la, qui font de la pesée, du conditionnement, c'est-à-dire du calibrage, oui. euh, calibrage, c'est-à-dire qu'ils trient les fruits euh, suivant, leur, euh, suivant leur diamètre et ils les mettent dans des alvéoles bien spécifiques. Bon, ça, c'est des équipes qu'on forme, euh, qu forme un peu sur le tas. Quoi. Par rapport au recrutement des jeunes de moins de 25 ans, euh, est-ce qu'il y en a beaucoup chez vous hein alors j'ai beaucoup d'étudiants quand même. Je dois en avoir euh, 7 ou 8 en ce moment, je pense, moins de 25 ans. Je n'ai jamais fait la moyenne d'âge d'entreprise, mais ça va de. Euh, Aujourd'hui, euh, je dois avoir le plus jeune, il doit avoir 19 ans. Et le plus ancien, il doit avoir euh, Jacques qui doit avoir euh, 60 ou 61. Donc voilà. Il y a à peu près un départ en retraite tous les deux ans ici. Ce sont des contrats de 35 heures du coup, du lundi au vendredi ou... C'est des contrats de 35 heures, du, des contrats, alors des contrats soit 30 heures, soit 35 heures, parce qu'il y, y a des personnes en fait qui, qui veulent bien en fait, travailler. Euh, Travailler en permanence dans la serre, mais seulement pour récolter les tomates ou effeuiller les tomates. Après l'hiver, faire la vie sanitaire, Ou est-ce que c'est des tâches qui sont quand même euh, assez dures, et c'est assez, assez physique et c'est assez euh, sale en fait, parce qu'on sort tout, donc il y a de la poussière. Et un peu. Donc ces personnes-là ne veulent pas faire, donc elles me demandent à faire des contrats de 30 heures. Donc elles font soit 30 heures, soit 35 heures. Mais la majorité, des, les deux tiers des, des contrats, c'est des contrats de 35 heures. Okay. Mais là, en ce moment, on fait beaucoup plus. Hein. En ce moment, c'est oui. quand même. Euh, les presque, horreurs, ouais. Tous les horaires sont que... annualisés en fonction de la charge non. de travail. Quoi. Voilà. Parce que ben, des jours comme cette semaine, euh, le lundi de Pentecôte, euh, ce n'est pas parce que c'est férié que les tomates, elles s'arrêtent de pousser. Hein. Ce ne mmh. pas des boulons qu'on produit, nous, c'est des tomates. Il faut bien comprendre ça. Donc les jours fériés, on est obligé de travailler euh, on est de travailler tous les jours. Quoi. Mmh. Voilà. hors samedi, dimanche, bien sûr, on travaille du lundi au vendredi. Mmh. L'accessibilité à l'entreprise par rapport à Brest, c'est comment euh... C'est bien d'en parler parce que ben, nous, aujourd'hui, on a beaucoup de saisonniers euh, qui, qui n'ont peut-être pas de voiture ou qui n'ont pas de permis, ou qui, ben, qui sont au covoiturage. Mais au covoiturage, ben, si le chauffeur il est malade, ben, s'il emmène quatre personnes, ben, ces quatre personnes-là, il faut qu'elles trouvent une solution. Donc ça m'arrive de faire taxi, oui. Là, actuellement, on est six personnes à travailler. Euh, en, en, en journée, euh, on, a, on travaille en deux huit donc, euh, on, fait, on fait du vrac de 6h à 8h ou 9h du matin, donc on est 6 personnes. Ensuite, on fait de, de la romaine de 8h ou 9h le matin jusqu'à 17h le soir. Et euh, là, on est, euh, on est beaucoup plus nombreux parce que le, le travail se fait plus manuel. Donc, il y, y a beaucoup de monde sur les lignes. On est, euh, on est 15 personnes environ, euh, et puis, euh, voire plus en pleine production euh, pendant, pendant l'été. Euh, comment vous avez fait pour postuler ici euh, bah, Je suis envoyé une candidature euh, spontanée. Euh, et, et puis euh, on m'a répondu euh, par la suite pour euh, avait une place vacante. Comment ça s'est passé C'était au départ un travail de saisonnier ou euh, oui. Mmh, oui, saisonnier au début. Et puis euh, bon, après, comme ça marchait bien, euh, ça s'est renouvelé. Quoi. Les, les gens avec qui vous travaillez aujourd'hui sont là depuis le même temps que vous euh, y a, En généralité, il y a beaucoup de monde qui revient tous les ans, oui. Il y a quelques nouveaux quand même, mais euh, depuis, euh, depuis que je travaille ici, il euh, y a euh, généralement les mêmes personnes qui reviennent euh, chaque année. Ouais. Euh, travailler dans le bruit comme ça, ça va ou... C'est pas toujours évident, c'est sûr, mais bon, euh, on s'y fait au bout d'un moment, ouais. on s'y fait, ouais. Euh, bon, moi, je sais que je travaille euh, beaucoup avec le bruit aussi. Euh, quand, euh, quand une machine fait un certain bruit, je, je sais quand est-ce qu'il euh, qu y a quelque chose qui ne va pas ou, ou alors que tout tourne bien. Quoi. Et ensuite, quand vous revenez chez vous, par exemple, vous arrivez quand même on bien, je veux dire, ça joue pas sur... Euh, non, non, non, ça va, ouais. ça va. <rire>